Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech, accompagné d'Edouard de Vulpian. Bonjour. On va vous préparer euh, un risotto, le risotto le plus rapide du monde. Alors, Edouard, vous êtes l'ancien directeur de l'Agostina euh, Europe, ce qui vous explique votre présence. On va faire ça à la casserole à pression oui. ou cocotte à pression ou pentole à pression. Donc, c'est un produit italien, made in Italy. On va cuire euh, comment, à pression donc, le risotto, ce qui va faire un risotto en 7 minutes. 7 minutes, ouais, 7 quand minutes. elle commence à monter à Exactement. pression, on peut rissoler évidemment avant. Donc on est sur un produit, comme je disais, made in Italy, 25 ans de garantie. Suivez également la vidéo, le lien dans la description, qui explique la composition de ce produit. Et tout ce qu'on sait faire, on a fait une vidéo précédemment avec Edouard pour expliquer ça. Donc, si vous souhaitez voir avant comment est fait le produit, cliquez. Et puis revenez à la recette du risotto le plus rapide du monde en 7 minutes. Exactement. Ouais. C'est parti. Parfait. C'est votre recette et c'est une recette Alors de. Ce n'est pas ma recette. C'est ouais. la recette de Louisa Moroni qui est la famille Lagostina. En fait. Ok, donc la vraie, la vraie de vraie. On va vrai. dire l'original. Il divulgue son, son secret du, du risotto du dimanche soir quand on n'a plus grand chose à faire et qu'on n'a pas très envie de cuisiner longtemps. Et un risotto, c'est pas grand chose. En plus, on a et toujours un, risotto, un petit peu. On a tout ce qu'il faut toujours. À la ah, maison. Tout ce qu'il faut dedans. À partir du moment où on a le riz, on a de quoi faire un risotto. On y met ce qu'on veut à l'intérieur. Le voilà. risotto. Alors on sait, on est. Je le dis régulièrement, on est suivi un peu partout, on est même suivi évidemment en Italie, chacun a sa recette du risotto, on est bien d'accord, on est là pour vous montrer une version, une version euh, surtout rapide, après vous mettez ce que vous voulez dans le risotto, il y en a qui le déglacent au vin blanc, c'est excellent, il y en a qui mettent de la pancetta, du la, on fait ce, ce qu'on veut avec le risotto, mais c'est pour vous montrer qu'on peut le faire plus rapidement, économiser de l'énergie. Rapi plus rapide, voilà. économiser de l'énergie, du temps, euh, et allons-y. Et, bah, allons et c'est parti, nous avons le bouillon qui est déjà chaud ici, on a les oignons, Les oignons. on a ici les courgettes, du lard, un petit peu de céleri, on fait, on met si on a envie, parmesan, beurre. On a mis un tout petit filet d'huile d'olive dans la casserole parce qu'on est en Italie, et ensuite de ça on va faire rissoler tous ces éléments. On met l'oignon, on met l'oignon, l'échalote dedans. Voilà, on a ici, donc dans une casserole Lagostina, ouais. on sait euh, ah, rissoler, on ne fait pas que cuire à la pression. Bien sûr, bien sûr, c'est d'abord et avant tout une casserole, donc vous en servez comme une casserole et on est en train de le faire. On fait rissoler, on fait revenir une dose de riz et deux doses de bouillon, tout simple. Donc on met une dose de riz, l'éco-dose nous sert à ça. Donc comme il est là. voilà, okay. gentiment rempli. On le met dedans. Une dose de riz, deux -de -de -de -de doses de, euh, de bouillon. Voilà. Alors là, on selle, on poivre. On le règle sur, sur les légumes. Les les voilà. légumes. D'accord. Donc on est enfin. ici sur une Lagostina Domina Vitamine. Exactement. On est sur la 5 litres. Ici, donc la fermeture en, avec le couvercle. C'est fermé. Comme ceci. On le laisse monter en pression. Toujours quelque chose à préciser. À, à préciser. Donc on a plusieurs sécurités sur ce couvercle. Plusieurs sécurités. La première, c'est le, le, le petit bouton blanc que vous voyez. Pour pouvoir l'ouvrir, il faut pouvoir pousser et tirer le bouton. Deuxième sécurité, quand le produit est en pression, vous avez le petit voyant rouge ici, le petit bouton rouge qui sera levé. Voilà. Il est en train de se lever. On est en train de le lever, voilà exactement. Il est en train de se lever. Vous allez voir qu'une fois qu'il est levé, je ne peux plus activer la poignée. Donc, la poignée est ici bloquée. Là, j'attends bien qu'il soit fermé. Et là, je ne peux plus ouvrir. Ensuite de ça on a la valve à pression. Alors il est important de préciser, vous recevez en fait avec une casserole à pression un panier vapeur, on va vous montrer ça immédiatement, un écodose, ok, et un petit livre de recettes. J'invite tout le monde à toujours consulter ce petit livre de recettes ainsi que le mode d'emploi. Euh, tout d'abord parce que les temps qui sont indiqués dedans, c'est quand même important de le préciser, on commence à compter le temps, les 7 minutes, à partir du moment où la casserole pression. monte en pression. Donc c'est à dire que quand on l'entend chanter, voilà. là maintenant, vous pouvez descendre. diminuer pratiquement, à 5, à 5, sur 5, sur à 5 voilà. Format. Et on met le timer. On met ici 7 minutes. Ah oui, 7 suffisent. Voilà. C'est parti pour 7 minutes au numéro 5 sur Matak qui en comporte 9. Donc on va voilà, schématiser, c'est la, la moitié. 7 minutes de cuisson, on se revoit dans 7 minutes. 7 minutes, 7 minutes ça vient 3. de se terminer. On le déplace quand même de la source de chaleur. Exactement. Voilà. Ensuite de ça, on lâche la pression. On attend bien que ceci, de toute façon, on ne sait pas l'ouvrir tant qu'il n'est pas... Euh, descendu. Voilà. Il est, voilà. Pas... Il est voilà. descendu. On On laisse évidemment toujours la soupape ouverte. On voilà. Ok. Alors, c'est maintenant que la magie va opérer. Hein. Hops. Il suffit de le... Un petit peu. Alors on voit vraiment qu'il est, il est pulpeux. Un le petit parmesan. peu de parmesan, voilà. Le beurre et le parmesan vont donc se lier. Et on a préparé dans notre casserole à pression, un, un, risotto. un risotto en sept petites minutes. Allons-y. Eh bien, avec une casserole à pression, on a préparé notre petit risotto. Merci à toutes et tous d'avoir regardé Merci. cette vidéo. Merci beaucoup, Edouard, Merci beaucoup. pour le truc. Euh, partagez cette vidéo, laissez des commentaires, c'est très important. YouTube, Facebook et Pinterest. Consultez notre première vidéo consacrée au produit euh, Lagostina. Lagostina. casserole à la pression. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. A bientôt. Au revoir. Au revoir.